Je m'appelle Isabelle Michler, je suis doctorée sciences en nutrition, je dirige la société NutriMove qui est une société de conseil en nutrition, je suis une des partenaires du site étéindien.fr sur lequel donc, vous pouvez trouver plein de conseils pour euh, faire des activités physiques. Et donc aujourd'hui je vais essayer de répondre à quelques unes des questions qui ont été posées sur le site ainsi que sur la page Facebook d'Été Indien. La première question a été posée par Claudine du Plessis-Belleville dans l'Oise. Alors elle nous demande quels sont les aliments qui peuvent remplacer les produits euh, laitiers et euh, notamment qui sont sources de protéines. Alors en fait les produits laitiers peuvent être remplacés par plein d'aliments hein, puisque euh, les, les viandes, les œufs, euh, également les poissons contiennent beaucoup de protéines. Alors si vous souhaitez euh, des formes un peu plus euh, semblables à celles des produits laitiers classiques vous pouvez éventuellement consommer des laits végétaux mais ils sont quand même assez peu riches en protéines hormis le lait de soja euh, toutefois il faut quand même être vigilant à ne pas trop en consommer puisqu'on recommande d'en consommer une fois par jour alors la seconde question a été posée par pierre euh, de charleville-mézières dans les ardennes il nous demande comment trouver l'équilibre en entre ne pas trop manger et aussi couvrir nos besoins nutritionnels pour éviter les soucis de santé alors l'alimentation de base en fait elle doit être la suivante, c'est à dire que vous devez quand même manger pas mal de fruits et de légumes, vous devez également euh, consommer des aliments riches en calcium, en protéines, et puis euh, bien sûr éviter tous les aliments gras et sucrés, hein, puisque ce sont eux qui apportent beaucoup de calories, euh, sans pour autant apporter souvent beaucoup de vitamines et de minéraux. Voilà, moi je vous conseille également d'utiliser un maximum euh, les oméga-3, donc classiquement bah, c'est remplacer la cuisine au beurre ou à la margarine par euh, des huiles végétales par exemple. Je vais euh, continuer avec la question de Nadine de Bayeux dans le Calvados, euh, qui euh, se sent un petit peu moins en forme et euh, assez affaiblie. Alors, euh, elle a, pas très évident pour elle, il n'est pas très évident pour elle de manger quand on est seul, euh, et donc elle me demande des conseils pour essayer de retrouver un, un équilibre alimentaire. Alors moi, ce que je peux vous conseiller d'ores et déjà, bah, c'est de garder un certain rythme, hein, puisque si on mange à n'importe quelle heure, bah, on n'a pas faim, euh, le fait de garder ce rythme va vous obliger à manger à des heures fixes et donc à vous nourrir à ces heures-là. Vous pouvez également, euh, bah, déjà, poser... Euh, découvert, mettre la table correctement, ce qui va vous inciter effectivement à manger dans de bonnes conditions et on va éviter par exemple de manger son jambon dans sa barquette mais on va plutôt manger dans une assiette et puis euh, on va essayer de cuisiner d'avance et de faire un menu alors surtout dans ces temps de confinement c'est important parce que comme on fait de moins en moins les courses hein, on les fait peut-être une fois toutes les semaines ou toutes les quinze jours et eh bien c'est bien d'avoir un menu pour euh, essayer euh, de suivre ce menu et ne pas se retrouver au dépourvu au moment du repas voilà. Et moi, ce que je vous conseille également, dernier conseil, c'est d'enrichir vos repas. C'est-à-dire vous pouvez manger la même quantité, mais euh, ces repas peuvent être enrichis avec de la poudre de lait, avec euh, de la vache qui rit, avec euh, également euh, des huiles végétales. Voilà, Ça vous permet d'augmenter la, la, la, la valeur nutritive de vos aliments sans pour autant manger plus de quantité. Alors on va continuer avec Marie qui habite à Villeurbanne, donc pas très loin de chez moi, euh, dans le Rhône. Euh, elle vit en couple et elle pense que euh, ses besoins ainsi que ceux de son mari sont de moins en moins bah, couverts, surtout avec la pénurie de farine. Alors elle demande peut-être d'autres alternatives à la farine de blé. Alors moi ce que je vous propose, euh, c'est que la farine peut être remplacée par euh, d'autres féculents. Hein, vous pouvez consommer par exemple des légumineuses, des pois chiches, euh, des haricots rouges, des, du maïs euh, vous pouvez également effectivement utiliser d'autres farines alors ça peut être comme vous le suggériez de la farine de sarrasin pour faire euh, des galettes de blé noir par exemple ou euh, de la farine de pois chiches pour une crème au chocolat euh, attention toutefois parce que certaines farines ne peuvent pas lever hein, donc comme typiquement la farine de pois chiches vous ne pourrez pas faire euh, de gâteau avec donc il faudra bien vous renseigner auprès du magasin dans lequel vous allez euh, typiquement ce sont les, les magasins bio hein, qui vendent ce type de de, de farine ou les rayons bio des, des grandes surfaces voilà on va enchaîner avec la question de sylvana qui habite à Bethany, pardon dans la marne euh, et qui euh, demande comment mieux s'hydrater dans la journée à quelle fréquence et quelle quantité doit-on boire alors euh, pour euh, boire davantage l'important c'est d'avoir la bouteille sous les yeux donc ce que vous pouvez faire c'est préparer euh, deux petites bouteilles d'un demi -litre et vous allez essayer d'en boire une par demi-journée tout en maintenant l'autre au frais hein, ou vous pouvez alterner ce qui vous permet d'avoir toujours une bouteille d'eau frais il est vrai qu'actuellement l'eau est davantage chlorée hein, il y a eu des informations à ce sujet donc c'est important de la faire couler dans une bouteille ou dans un pot à eau de la laisser évaporer le chlore vous pouvez la mettre au frigo pour limiter les odeurs et ça permet voilà comme ça d'avoir une eau qui est de meilleure qualité vous pouvez aussi euh, infuser euh, par exemple de la menthe, du citron, vous pouvez également couper quelques fraises, les laisser infuser 2-3 heures. Et là, euh, vous, vous allez boire, vous verrez une eau qui est un petit peu rosée et qui a un goût, euh, un goût de fraise qui est assez euh, agréable euh, en ces temps où il fait un peu plus chaud. Voilà, les infusions, les thés glacés sont aussi euh, des solutions. Nous allons terminer par Jean-Marc qui est de frossé en Loire-Atlantique. Euh, et qui euh, demande quels sont les fruits et légumes de saison qu'il est possible euh, de manger pour euh, faire une cure de vitamines et pour garder les os euh, et puis euh, éviter en bonne santé éviter la fonte musculaire. Alors euh, les fruits et légumes effectivement ils apportent des vitamines et des minéraux. Donc en ce moment vous avez les asperges, euh, vous avez également les carottes, vous avez euh, les fraises qui arrivent aussi, hein, les fraises sont très riches en vitamine C, donc ça ce sont des frais et légumes que vous pouvez consommer actuellement, pour autant ce ne sont pas eux qui vont vous permettre de garder des os en bonne santé, puisque c'est la vitamine D qui est importante, donc la vitamine D il suffit d'aller au soleil en ce moment, euh, vous restez euh, au soleil avec les manches remontées ou un t-shirt à manche courtes pendant moins une demi-heure, ça vous permet de synthétiser votre vitamine D. Il faut également du calcium donc on a vu que le calcium ben, on en avait dans les produits laitiers mais vous en avez aussi dans les choux comme le chou chinois qui est très riche en calcium vous en avez aussi dans le cresson dans les amandes ce sont des calciums qui sont bien assimilés donc qui vont vous permettre d'apporter du calcium facilement dans, dans la journée et puis vous avez aussi donc un rôle important des, des protéines qui permettent aussi de, de garder des os en bonne santé et dernier conseil et eh bien ça va être de maintenir une activité physique euh, journalière qui va stimuler ben, justement euh, la croissance musculaire et donc à ce sujet ben, je vous conseille de consulter le site été indien sur lequel vous allez pouvoir trouver plein de conseils pour vous maintenir en forme pendant ce confinement et cela euh, vous permettra vous aussi d'être motivé pour euh, garder euh, un petit peu d'activité physique voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles. Je vous souhaite euh, de bien vivre ce confinement qui se termine normalement très bientôt. Et euh, j'espère que vous euh, pourrez ainsi mieux manger et rester en forme euh, jusqu'à la fin du confinement. Très bonne journée à tous, à bientôt, au revoir.